Euh, salut tout le monde. Écoutez, euh, je pense que... Je vais vous lire un texte, puis on va voir exactement euh, ce qui en vient de ça. Je suis obligé de l'écrire parce que c'est assez compliqué. Euh, c'est concernant le directeur des poursuites criminelles et pénales du ministère de la Justice du Canada et du Québec. Parce qu'il n'y a pas de directeur des poursuites criminelles et pénales euh, au Québec, au... c'est-à-dire au Canada. Il peut y en avoir un au Québec, mais au Canada, là, ça ne marche pas comme ça mais il faut en croire quand même qu'il y a tout le temps un directeur des poursuites criminelles et pénales, alors que quand tu entres aux poursuites criminelles et pénales, que ce soit au Canada ou au Québec, quand on est au Québec, bien, on est jugé par le fédéral à partir de la Cour supérieure, et des causes, la Cour supérieure, la Cour d'appel et tout ça, alors que la Cour du Québec, c'est une Cour qui est complètement délictuelle, puis euh, depuis 1988 a été créée ici, sans constitution au Québec, sans absolument rien à cet effet-là. Donc, euh, je pense que on s'entend bien là-dessus. Je vais commencer. Donc, Partners and Credit Incorporated, euh, C'est M. Euh, Harvey euh, Tulch qui se trouve être le président de cette euh, euh, compagnie de recouvrement-là. C'est une compagnie de, de, de recouvrement, une agence de recouvrement, euh, qui se trouve... Euh, à être délégué par le ministère de la Justice du Canada, pour les directeurs des poursuites criminelles et pénales, pour aller chercher un recouvrement de 3500 à la personne juridique Jacques Normandin, c'est-à-dire Jacques-Antoine Normandin, parce qu'ils ont poursuivi Jacques Normandin pour la corporation 91-85-88-60 Québec Inc. Alors que euh, c'est Jacques-Antoine Normandin qui a fait les démarches, euh, c'est-à-dire c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, moi-même, qui a fait les démarches pour Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro social sociale. Et euh, donc, je vais tout vous lire ça, puis vous allez comprendre. Donc, euh, je tiens, je, euh, je parle à Partners and Credit Incorporé, au directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada. Je leur dis ceci. Euh, euh, c'est euh, par rapport à leur dossier à eux autres, le dossier de Partners and Credit Incorporé, c'est le numéro de dossier 25-86-623 et ce numéro de dossier-là, de Partners and Credit Incorporé euh, s'applique contre 91-85-88-60 Québec Inc. Et euh, 91-85-88-60 Québec Inc. est enregistré au bureau du des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec sous le numéro d'entreprise du Québec N.E.Q. 11 64 61 80 85. Euh, Jacques Normandin, lui, c'est une personne physique. Donc, Jean Normandin, qui a un numéro d'échange social 231 249 525, lui est enregistré au numéro d'entreprise du Québec, sous le numéro 22-62-62-91-75. Donc, euh, là, vous avez déjà euh, ces deux personnalités juridiques-là. Et vous avez euh, la, personne, la personne morale, qui est la corporation 91-85-88-60 Québec Inc., euh, qui a été ouvert par moi, jacques joseph antoine pierre mais il fallait que j'utilise euh, pas un être humain, mais une personne euh, physique. Donc, la personne physique, ça se trouve à être euh, Jacques-Antoine-Normandin, euh, sous le numéro d'entreprise du Québec, numéro 11-64-61-80-85. Donc, je leur dis ceci, en vertu de la loi... Euh, sur euh, le cadre euh, de, technologique de l'information, sur la, lo la loi sur le cadre des technologies de l'information, qui a la même euh, valeur que si on était devant la cour actuellement. Donc aussitôt que c'est lu, c'est comme si tout le monde était au courant et que les juges euh, sont là et que tout le monde est là. Parce qu'oubliez pas que quand vous, vous présentez en cours, vous êtes experté automatiquement, parce qu'il n'y a pas un être humain qui est accepté dans le système judiciaire. C'est pour ça que euh, votre ADN, la carte d'ADN, ça se trouve à être votre carte d'identité d'être humain, mais le gouvernement ne veut pas ça comme ça, lui. Il euh, a pris la carte d'ADN par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, et il a attribué cette carte d'ADN-là, hein, à votre personnalité juridique. Donc, ils l'ont attribué, moi, à Jacques Normandin, 231-249-525, et Jacques Normandin n'est pas baptisé. C'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre qui est baptisé, ce n'est pas Jacques Normandin. Et un nom de famille, ça ne se baptise pas. Monsieur Normandin, ça ne se baptise pas. Vous comprenez? Donc, je commence comme ça. Je vous tiens responsable de mon emprisonnement d'être victime de la sanction depuis 2004 du permis de conduire N-65-55-1306-5105, euh, de, la, de la sanction aussi de la carte d'assurance maladie NORJ 51 5106 1311 et de l'abolition des droits civils statutaires de la personnalité juridique Jacques-Antoine Normandin, numéro d'entreprise du Québec, 11-64-61-80-85, et de la personne physique, Jacques Normandin, au numéro 22-62-62-91-75. Euh, donc, euh, le droit statutaire, je les tiens responsables, justement, d'abolition des droits civils statutaires, des, de la personnalité juridique, des deux personnalités juridiques que je viens de vous nommer. Euh, qui m'a été confié et qui sont inanimés. Ils ont été confiés à moi, Georges-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille. C'est seulement mon nom de baptême. Et euh, ce sont eux, des personnalités juridiques inanimées, intemporelles, depuis le 23 août 1794. Parce que votre nom de famille est né par la loi et euh, vous êtes obligé par la loi de porter un nom de famille sous peine d'emprisonnement. Et c'est depuis le 23 août 1794 par la loi 6 du d'or de l'an 2. Donc, Partners and Credit Incorporé, numéro d'entreprise au registre de Revenu Québec, son numéro d'entreprise est 11-60-95-49-63. Et le président, c'est un avocat, c'est Maître Harvey Tulch au 514-849-1289, c'est son numéro de téléphone. Je vous invite à consulter le dossier judiciaire du juge Serge Champoux euh, au numéro 455-01-011-755-117, qui confirme l'application de ma fonction de représentant autorisé de la personnalité juridique aux minutes de l'acte notarié 17L-233-00096, qui met en défaut et en infraction par le dossier judiciaire 200-22-028-373-041 et par le dossier judiciaire 460-36-00-0084-046 de l'honorable juge Furinal Fréchette et par le dossier judiciaire de la Cour municipale de Montréal numéro 721 773 710 euh, les gouvernants, donc euh, judiciaires et politiques, tous azimuts, qui violent par la loi, parce que, euh, euh, euh, étant donné que ces dossiers judiciaires-là ont confirmé la distinction, euh, selon l'article 1 du Code civil, qui fait la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, mais ben, ces dossiers-là sont violés par les gouvernants judiciaires et politiques, tous azimuts qui viole par la loi LRC, donc la loi fédérale 1985, chapitre O5, la loi sur le silence à perpétuité qui est à l'intérieur de la loi sur la protection de l'information. Et euh, c'est par les jugements, euh, les notes sténographiques, les replicages audio qui forcent actuellement dans, par mes dossiers judiciaires l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte du Québec. Ça force nos politiciens, ça force les juges et les avocats à respecter par les jugements les fameuses lois en question, mais ils ne veulent pas les respecter. Mais vous, par exemple, vous êtes punis pour ne pas respecter les lois, alors qu'eux autres ne sont jamais punis quand ils violent les lois, mais c'est les autres viennent chercher l'argent dans vos poches, par exemple. Donc, euh euh, on peut dire ici qu'ils euh, disent euh, « Votre dossier, 25-86-623, euh, euh, l'entreprise vise à, à collecter l'amende de 3 500 de la corporation 91-85-88-60 Québec Inc. au numéro d'entreprise du Québec 11-64-61-80-85. Euh, » Et puis, euh, ils doivent tout simplement euh, recouvrir cette amende-là sans euh, déclaration, alors que cette compagnie-là n'avait pas de déclaration initiale et euh, acceptée par euh, le registraire des entreprises de revenu québec euh, dans son contenu. Donc, si euh, vous trouvez la, le, le certificat, il n'y a, a pas de charte dans cette corporation-là. Elle a été refusée par le registraire des entreprises et même que euh, mon nom ne paraît pas dans l'espace où il devrait paraître, alors que dans la corporation de Partners and Credit Inc., euh, on voit euh, M. Harvey Tulch, euh, son nom et son adresse en dessous. Donc, euh, si on, on parle du domaine du lieu en question, alors que moi, ils n'ont pas mis mon nom, c'est Revenu Québec. Par le de, des entreprises qui a décidé ça. Donc, euh, euh, ils, ont, ils ont fabriqué un, une corporation euh, à partir de Jacques-Antoine Normandin, la corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc., et ils m'ont emprisonné parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre le certificat et le mettre en prison. Ils sont obligés de prendre l'administrateur, alors que je n'ai jamais été administrateur dans cette corporation-là. Cette corporation-là n'a jamais été fonctionnelle, même que quand j'étais en prison, il a fallu euh, euh, tout simplement qu'ils prennent le compte bancaire euh, de Jacques Normandin à la Caisse Populaire des Jardins de Quanzville. le numéro euh, de transit 90027, le numéro de succursale c'est 815 et le numéro de compte bancaire c'est 038132. Euh, et Donc, ils n'ont pas le droit de prendre un numéro d'une personne physique pour faire fonctionner une corporation. Mais ben, ils l'ont fait, puis la Cour a accepté ça, puis ça a tout été déposé en cours, puis euh, ils ont pris euh, euh, les renseignements sur euh, ces documents-là. Euh, donc, euh, critère de formation euh, de l'entreprise Partners in Credit Inc. Et le nom à l'exemple de Harvey's touche, doit se situer au même endroit sur le certificat 11, 60, 95, 49, 63. Alors que ça, c'est pas vrai, là. Donc, euh, quand on va regarder euh, l'avocat, qui se connaître tous les droits, toutes les lois et tout ça, là, Harvey Touch, là, bien, écoute, quand il va faire la comparaison entre la, la corporation euh, qui s'adresse euh, à Jacques-Antoine Normandin et celle qui s'adresse à lui-même, il va voir que c'est vraiment fabriqué parce que le registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu-Québec appartient à Revenu-Québec. Donc, les juges n'ont pas le droit de référer à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu qu'il n'y a pas de loi au Québec. Euh, et c'est bien écrit comme ça, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, je mandate le directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi que euh, Partners and Credit Inc. Euh, euh, incorporé et par maître Michael Gagnon de Revenu Québec, parce que Michael Gagnon de Revenu Québec, lui, il euh, m'a tout simplement expédié une, une lettre, c'est-à-dire en, en 2017, euh, prouvant que la corporation 91-85-88-60 québécaine, pour qui j'ai euh, subi une peine d'emprisonnement, donc, euh, j'ai plus jeune peine d'emprisonnement pour cette corporation-là. Il me réclame 3500$ d'amende. Ben, euh, le notaire en question, Michael Gagnon de Revenu Québec, a reconnu que cette corporation-là n'a jamais fonctionné. Et moi, j'en fais la preuve en plus de ça. Mais le juge ainsi que les avocats ne voulaient pas que je parle, ne voulaient pas que je fasse la preuve de ça. Ils n'ont jamais, jamais voulu que je m'adresse à la cour, et il euh, voulait tout simplement avoir ma présence, pareil comme une chaise, parce qu'oubliez pas qu'on est des choses, on est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, en vertu de l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada, de 1866 à 2001. Puis 2001, c'est la loi fédérale chapitre 4, qui s'applique. Donc... Euh, elle n'a jamais été active et euh, l'administration de la justice a elle-même créé au transit bancaire 90027-815-038-132 par les formulaires RC-251 et T-1118 pour l'application de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu chapitre I3 qui définit la loi comme inexistante au Parlement du Québec. Veillé par le procureur, le protecteur du citoyen donc je leur dis à eux autres veillez par le protecteur du citoyen utiliser le fonds de retraite CL5-2336-6340 de genre normandin euh, qui traîne depuis 2016 là, euh, de retraite pour finir de voler finir de voler en fiscalité euh, les sommes là, qui réclament hein, la somme qui réclame de 3500 à la Corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc. qui finissent de voler ça. Euh, cette somme-là qui a été formulée dans leur formulaire SJ770 que j'ai refusé de signer dans l'espace délinquant. Alors que c'est les greffiers qui ont signé dans l'espace délinquant. Euh, donc, euh, par les greffiers, du fait que Justice Canada a refusé à trois reprises ma signature de représentant autorisé pour de, de, des personnalités juridiques Jean-Normandin et 91, 85, 88, 60 Québec Inc. pour finalement accepter une de mes trois signatures du fait que ma signature sur mon affidavit a été refusée par la Cour cette cour-là qui m'a emprisonné, et par les autorités publiques de la formation juridique 88, en violation de l'article 91 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877. Euh, donc, euh, le registrant des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec se permet de rejeter la déclaration initiale de Jacques-Antoine Normandin contre Jacques Normandin, euh, 23, 124, 95, 25, euh, 231, 249, 525, ce sont les la sociales, sociale, RI et RTF, comme euh, il accepte sans aucun critère de conformité, l'autorité publique, euh, ce domaine-là, qui porte le nom d'autorité publique, Hein? Euh, sous le numéro d'entreprise du Québec, numéro 88-31-85-76-83, imaginez-vous que ce même nom-là a 15 autres entreprises qui portent le même nom de domaine. Et Le nom de domaine, c'est Autorité publique. Ça appartient au gouvernement. Et quand vous ouvrez euh, le document de recherche, vous allez voir qu'il n'y a aucun nom, il n'y a absolument rien là-dedans. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'adresse, mais ils sont toutes actives, ils sont toutes en vigueur j'ai tout enregistré ça, j'ai tout imprimé ça, il y en a 15, alors que les autres n'ont pas le droit de faire ça, il n'y a pas personne qui a le droit de faire ça, mais ça c'est le gouvernement, savez-vous pourquoi il fait ça? Parce qu'ils vous volent vos impôts puis vos taxes, puis demandez-vous pas où va l'argent, ça va dans ces corporations-là, des corporations anonymes, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas d'autres personne. et quatre, ben ici euh, j'ai écrit, et quatre, 14 autres numéros, sur le même domaine, sans critère de conformité, alors que moi, pour avoir 91, 85, 88, 60, Québec, ING, il fallait que je respecte tous les critères de conformité pour pouvoir avoir, la, euh, pour euh, c'est-à-dire même la déclaration initiale qui fait partie des critères de conformité, puis la déclaration initiale a été refusée par le registraire des entreprises du Québec. Donc, euh, on peut dire ici, euh, à la demande, euh, selon la demande à Partners and Credit Incorporé de prélever pour n'importe quoi. Partners and Credit Incorporé peut prélever pour n'importe quoi. Prouver illégitime, illégal, délictuel, anticonstitutionnel et inconstitutionnel. Malgré tout ça, là, que je peux prouver, euh, Partners and Credit Inc. a été mandaté par le directeur des poursuites criminelles et pénales pour collecter des sommes d'amende, de 3500 Alors que je suis privé de mon fonds de pension depuis 2016, et ils peuvent tout prendre cet argent-là dans le fonds de pension. Ils n'ont pas le droit de me priver de mon fonds de pension. Ils n'ont pas le droit. Donc, euh, les sommes que cette organisation législative, judiciaire, fiscale, bancaire, etc., réclame, aux propriétés intellectuelles inanimées et intemporelles normandines, 231-249-525 et 91-85-88-60 Québec, Inc., euh, en conformité avec les deux déclarations de décès différentes, différentes sur un seul défunt, puisque l'humain est décédé et la personnalité juridique ne l'est pas et ne mourra jamais dans son inexistence, par la vie de la chose qui est définie. Hein, ils disent bien que euh, la chose est en vie, elle est définie à l'article 6 de la loi sur le cadre des technologies de l'information, chapitre C1.1 du Québec. Donc, euh, autorité, euh, euh, l'autorité souveraine... Euh, se manifeste, si on veut, Elle se manifeste l'autorité souveraine de, du directeur de l'État civil du Québec dans sa fameuse sûreté, puisqu'on ne peut pas se prononcer là-dessus. Et euh, vous avez en garantie, donc je dis tout simplement au gouvernement, au directeur des poursuites criminelles et pénales et à l'agence de recouvrement, vous avez en garantie la personnalité juridique inanimée et intemporelle, votre personne physique raisonnable du prénom Jacques, donc du prénom juridique Jacques, et de votre personne morale par son nom légal surnommé Normandin, qui est son nom de famille du genre invariable, malgré son immatriculation d'assurance sociale 231-249-525. Donc je leur dis veuillez vous payer cette extorsion qui est un rappel de produire une déclaration de revenus datée du 22 décembre 2017 au compte 83-889-45-58-RC-0001. Donc ça c'est encore Revenu Québec qui revient sur 91-85-88-60 Québec Inc. qui a été prouvé... Pourtant, par le notaire Michael Gagnon, Michael Gagnon, sur un, une lettre qu'il m'a signée, comme quoi cette corporation-là n'a jamais fonctionné. Et regardez, Revenu Canada continue à venir essayer de me voler. Écoutez, ces gens-là devraient être emprisonnés, pas les employés de Revenu Canada, ceux qui sont à la haute direction de Revenu Canada. Diane de Boutillier, c'est la première, la ministre du Revenu National, parce qu'elle a reçu mes documents aujourd'hui euh, cette année par le recours collectif euh, contre Revenu Québec et contre Revenu Canada, puis elle n'a jamais répondu. J'ai toutes les accusés à réception comme quoi elle a reçu mes documents, mais personne n'a répondu à mes documents. Pour euh, l'exercice 2016, déclaration T2, fondée sur les dossiers 455 73 000368 145 et le dossier 455 73 000367 147 euh, concernant euh, l'amende que le directeur des poursuites criminelles et pénales s'est engagé euh, c'est euh, euh, payé parce que, n'oubliez euh, pas une chose c'est que le directeur euh, des poursuites criminelles et pénales actuellement, étant donné que je n'ai pas mon fonds de pension depuis 2016 il s'est payé mais euh, il ne me dira jamais que c'est payé là-dessus mais je n'ai pas l'argent, c'est parce qu'ils veulent me mettre en prison c'est tout pour 3500$, alors qu'il y a toutes les garanties, il y a la sûreté, il y a mon fonds de pension. Écoutez, c'est des voleurs et des bandits. Il s'est payé au fonds de retraite du client, hein, de Jean normandin. Euh, le numéro de client à Retraite Québec, c'est CL5-2336-6340$. Et ça, là, Jean-Claude est supposé d'avoir reçu son argent depuis 2016 et il ne l'a pas reçu. Je suis son représentant autorisé. Donc, cl 5 2336 6340 qui a été fondé par les articles 223.1 et 238 du Code criminel canadien. Ça a été fondé par ces articles-là, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils euh, ne reconnaissent pas l'être humain, puis ça, ça prouve là-dedans, là que même si l'ADN d'un enfant, dans le sein de la mère, ils peuvent le prendre, l'ADN de l'enfant, par un, un prélèvement euh, sur le placenta, du placenta, ils disent que l'enfant n'est pas humain dans le sein de sa mère. Alors que les Vietnamiens, eux autres, à leur naissance, quand ils viennent au monde, à leur premier respire, ils ont un an. Donc, ils sont humains à partir de la conception naturelle. Mais nous, ici, c'est une boucherie, le Canada, on parle de liberté, tout ce que vous voulez, on est une boucherie pour les humains. C'est des holocaustes qui se passent au Canada. Et ici au Canada, là, écoutez, c'est une place, euh, ça se trouve à être un peu comme euh, un territoire pilote pour toutes les crimes qui peuvent se commettre sur la planète, là, puis qui passent en douce, tu comprends-tu, qui sont adaptés par la démocratie. Donc, euh, on continue ici. Je vous charge, donc, euh, je charge à ces gens-là 10 millions de dollars US ou euh, CAD, mais je, je l'accepterai en dollars canadiens, pour posséder par le système de santé publique l'ADN. Parce qu'il possède l'ADN de moi, jean joseph antoine pierre qui n'a pas numéro de numéro d'essence sociale, euh, comme cadre d'identité qui ont attribué à la personnalité juridique inanimée et intemporelle par les articles 223 et 238 du Code criminel canadien. Les garanties et la liquidité scripturale de votre personnalité juridique, qui est votre propriété intellectuelle, sont au dossier fiscaux jumelés, numéro 500-22-088661031, et 500-22-091-915-041, dans lequel ils me doivent, ils doivent, c'est-à-dire à ma personnalité juridique, inanimée et intemporelle, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement, ils doivent à cette propriété intellectuelle-là, 1 million de dollars par mois à vie, depuis le 9 janvier 2004, avec intérêt composé. Euh, donc, euh, ils doivent aussi... Ils euh, en garantie le dossier numéro 153-21-66 du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Ce dossier-là, numéro 153-21-66, euh, Revenu Québec a fait un prélèvement de 1201-58 sur ce chèque certifié-là, qui sort du compte du ministère de la Justice du Québec, qui n'a jamais été déposé, qui est certifié. Et quatre ans après... Euh, avoir reçu ce chèque-là, qu'on n'a jamais déposé. Euh, Revenu Québec a fait un prélèvement sans autorisation, sans que le solde du chèque soit oblitéré, ou qu'un chèque soit oblitéré. Le solde est toujours intarissable, inaltérable et imprescriptible. Et ils ont fait un prélèvement de 1258. Donc, euh, ils peuvent faire des chèques de 48 000 euh, pas plus que ça, mais autant de fois qu'ils le veulent. Autant de, de fois qu'ils en ont besoin. Alors que le des entreprises de revenu Québec et revenu Québec, ce n'est pas associé, ça ne fait pas partie de l'Association canadienne des paiements, ce n'est pas une banque, mais ils ont fabriqué leur argent scriptural. C'est seulement un stylo de l'encre et une feuille et ils prélèvent de l'argent de même. On appelle ça un prélèvement de droit de tirage spéciaux. La même argent qu'utilisent les banques pour, vous, pour prêter des hypothèques sur des maisons, sur des voitures. On appelle ça de l'argent NSF, de l'argent sans provision, puisque votre réserve de liquidité au Canada ici est de 1 800 par tête. Et puis, on est 36 300 000 à peu près de population. Et euh, vous savez quand même que l'Association canadienne des paiements en 2011 prélevait, a euh, euh, enregistré des transactions. Au Canada, qui équivalait à 5200 par tête par jour. 5200 par tête par jour enregistré à l'Association canadienne des paiements pour 34 340 000 de population. Ça, c'est ce qui est enregistré. C'est pour ça que je veux leur charger 2 sur euh, toutes les transactions enregistrées à l'association canadienne des paiements, puis abolir l'impôt sur le revenu. On a gagné là-dessus au recours collectif cette année, cette année. On a envoyé les documents à Diane Boutillier. Elle n'a pas répondu. Elle a des obligations par le contenu de ces documents-là. C'est tout caché. Les médias ne veulent pas en parler. Il n'y a pas personne qui va en parler, mais c'est tout conforme ce qu'on a fait actuellement. Et j'abolis l'impôt sur le revenu par le recours collectif, avec les gens qui appuient mes démarches, et le gouvernement n'aura jamais retiré autant d'argent de sa vie en, en taxes de toutes sortes, en revenus, même en abolissant tous les impôts au Canada. C'est pas compliqué. Fait que regardez, là, il va y avoir une augmentation ici à 12$, alors qu'en Ontario, là, les, le salaire minimum va monter à 14$, puis en Alberta à 15$. On est une gang de rien ici au Québec. On est des, des nuls... Il a une maudite chance qu'on n'est pas séparé, mais on continue. Donc, il euh, y a ce fameux dossier-là. J'ai aussi en garantie un PPSC 0,88, 0,90, 103, de 90 milliards de dollars. Un PPSC, c'est bon. Il y a quelqu'un que je connais qui avait un, un PPSC de 1,5 million de dollars. Ça, là, tu crées ça d'un trait de plume. Tu n'as pas moyen de travailler absolument rien. C'est le gouvernement qui te donne ça comme ça pareil comme une sûreté, là. comme la sûreté qu'on a ici, à l'article 1 du, de, de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec. Mais les gars ont eu ça. Puis il y en a une personne, entre autres, qui a eu cette sûreté-là, puis s'est acheté un Winnebago, un fifouille, flambant neuf. neuf. Et puis, sauf que la banque a fermé son compte de banque après qu'il a eu acheté ça. Mais il ne devait pas, puis ça a été payé au complet. mais j'en ai un, moi, il n'est pas à 1,5 million, il est à 90 milliards de dollars, NSF. Et il a la même valeur, puis faites-vous en pas cet argent-là, je suis capable de vous, en, de, de, de vous servir avec ça. Parce que c'est votre argent. Pas besoin de ça pour vivre. Vous comprenez? Ça prend des imbéciles. Donc, cet argent-là, c'est l'argent du peuple. Puis, encore là, c'est de l'argent qui va être déposé dans le compte de la propriété intellectuelle du gouvernement, genre Normandin 231, 249, 525. Puis, le gouvernement ne veut même pas l'avoir. Puis, même pire que ça, c'est que le gouvernement, il doit... Actuellement, je demande au gouvernement de se payer le 381 000 Je continue, puis c'est écrit là-dedans. Donc, je n'ai plus euh, de vrai folio bancaire euh, pour, euh, Jacques, pour Jacques Normandin, qui est le constituant. Donc, euh, il y a constituant, tout simplement, euh, du compte bancaire 90027-815-038-132. Donc, euh, euh, là, je, je, je, je dis au, au, à, à nos voleurs, ça ne me donne rien de m'opposer à eux autres, veillez continuer à voler au dossier judiciaire GST 6337-05 et 500-05-077-010-054 et au dossier judiciaire, par le dossier judiciaire aussi, numéro 500-61-24-0017-028, qui est le dossier judiciaire du recours du Barreau du Québec contre la personnalité juridique jean Normandin. Je leur demande de, de se payer le 381 715 74, qui est une cotisation arbitraire, qui ont chargé à jean Normandin en TPS, en TVQ en 2005. Ils sont venus chez moi et euh, ils ont laissé euh, un papier sur la chaise comme quoi il y a eu une saisie, et euh, ils ont jugé qu'il n'y avait pas pour 6 000 de, de biens dans la, dans la maison, c'est tout. Et euh, tout a été réglé comme ça, alors que ces deux dossiers judiciaires-là, je n'étais même pas au courant, ils ont procédé à exporter, parce qu'ils savent que je sais que jean Normandin il n'existe pas, il ne vit pas. Celui qui vit, c'est celui qui est baptisé, jean Normandin il n'est pas baptisé. Celui qui est baptisé, c'est jean joseph antoine pierre sans nom de famille. Vous comprenez ça? Là? Ça prend pas un génie pour comprendre ça. Donc, euh, et jamais je n'encaisserai, euh, euh, pour les personnalités juridiques, physiques et morales, un retour d'impôt. C'est ça le problème ici pour tout le monde. On, aussitôt que tu encaisses un retour d'impôt, tu viens de dire au gouvernement, écoute, es correct, toi, tu me voles. Mais en encaissant, je te donne l'autorisation de continuer à me voler. Il ne faut pas faire ça, il faut arrêter d'encaisser de re, de, de, de, de, des retours d'impôts. Il n'y a pas de loi ici, il faut abolir l'impôt sur le revenu, ça presse, ça presse, ça presse. Dressez-vous en arrière de moi, ça me prend là, 8 millions de personnes en arrière de moi, là, puis vous allez voir que ça va passer, puis ça ne sera pas long. Dans un mois, j'ai tout réglé ça mais il faut que mon nom paraisse et soit public. Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Antoine Normandin, ils l'ont scanné, ils l'ont... Ils, euh, ils ont tout simplement crié mon nom quand on, a eu dans, on était euh, dans une manifestation à Québec et je pense que ça valait la peine. Donc, euh, je continue ici, euh, euh, physique et morale... Euh, donc, c'est pour ça que n'encaissez pas les retours d'impôts. Par ailleurs, je demande par les prestations de retraite euh, que les, les prestations de retraite soient payées à votre cliente CL5-2336-6340. Voyez-vous, je ne suis pas un cochon. Je leur ai demandé, je lui ai dit, depuis 2016, là vous devez me donner mon fonds de pension. Vous ne voulez pas me le donner. Là, vous pouvez payer toutes vos amendes, toutes vos affaires avec ça. Alors que je vous dis en plus de ça aujourd'hui, c'est public, euh, CL5-2336-6340, ça c'est Jacques Normandin, 231-249-525, c'est son numéro de retraité pour recevoir les prestations. Pis je leur demande de payer ça à lui puis de réactiver le compte bancaire à la Caisse Populaire OK 90027-815-038-132. De façon à ce que moi je puisse mendier encore ce compte bancaire-là, au moins pour assurer ma subsistance. En dehors des ça, ça commence le temps que je puisse avoir un petit peu de sécurité, j'en ai même pas. Donc les autorités publiques euh, euh, m'ont euh, conf... donc ça c'est ce que les autorités publiques m'ont confié cette personnalité juridique-là. Euh, pour assurer ma subsistance d'humain non juridique par mon ADN, qui n'est pas juridique. L'ADN, ce n'est pas ce être juridique, mais le gouvernement l'a rendu juridique. Donc, c'est là qu'on est une chose, puis jamais personne ne va essayer de me prouver le contraire. Donc, je réclame de la SAQ, la somme de 2000, 2 millions de dollars, euh, qui sera déposée dans le folio 038-132 du transit 90027 de la succursale 815 des titulaires de cette institution financière-là, qui est la Caisse populaire des jardins et le mouvement des jardins lui-même euh, pour le désigner constituant M. Normandin 231-249-525. Voyez-vous, quand on dit M. Normandin, on ne dit pas M. Jacques, là. Donc, euh, je continue ici parce que ça va être intéressant concernant le dossier de M. Serge Champoux, le juge, surtout ne pas oublier que la Cour au dossier fiscaux d'emprisonnement sous la matricule SHE 03 49 59 14 m'a menacé d'emprisonnement si je ne signais pas à la place, au nom et pour le compte des deux propriétés intellectuelles, c'est-à-dire des deux personnalités juridiques, Jacques Normandin et 91, 85, 88, 60, Québec, Ing. Si je ne signe pas euh, les euh, sept déclarations de revenus, je me suis fié à leur bonne foi. Écoutez, ces sept déclarations de revenus, ce n'était pas une déclaration indépendante, une pour Jacques Normandin et l'autre pour euh, la corporation 91-85, ils ont tout mis ça ensemble. Ils ont pris Jacques Normandin, ils ont pris... Ils ont fait ça tout ensemble, pour les deux ensemble, ça se fait pas. Je peux pas mélanger la personne physique avec la personne morale. Mais là, ils viennent de prouver que la personne physique, c'est Jacques. Et Jacques, ça n'existe pas. C'est l'article 4.1 de la loi sur la faillite, la loi B3 du fédéral. Et Normandin, bien, si tu veux, ça se trouve à être la personne morale. Et je vous ai donné les numéros tantôt de dossier pour Jacques Normandin, puis pour Jacques-Antoine Normandin. Euh, personne physique, personne morale et tout ça. Donc.. Euh, euh, ces déclarations de revenus pour ne pas être emprisonnés. Donc, je les ai signés à la place de Jacques Normandin, 231, 249, 525, uh, R.I. et R.T.F. Donc, c'est le critère de reconnaissance de Jacques Normandin. Et puis, uh, ça, ils m'ont demandé ça alors qu'ils ont volé. Hein, le gouvernement, le Parlement canadien, le Parlement québécois, par leur ministère, leur administration de la justice m'ont voilé ma carte ADN, ils l'ont rendue juridique, et ils ont dit que l'ADN, le sang, hein, l'ADN du bébé que j'étais à l'intérieur du ventre de ma mère, là, hein, écoute, ils disent que c'est pour Jacques Normandin, alors que moi, bébé, j'ai été baptisé. Tu sais, ceux qui crachent en religion, ça ne me regarde pas. Ceux qui ne croient pas au bon Dieu, ça ne me regarde pas. Faites ce que vous voulez avec votre âme, ça ne me regarde pas pas compliqué. Je vais dire une chose, c'est que moi, je fais mon possible, je vous dis la vérité, et ce qui est important, c'est que vous soyez sensibilisés à l'humanité. Donc, euh, on dit ici, jean Normandin, 231-249, qui a... Euh, donc, euh, le gouvernement a volé ma carte d'identité ADN, que la commission de la CCQ, donc, euh, ma carte d'identité ADN, c'est avec ma carte... Euh, D'assurance maladie NORJ 5106 1311, que la commission de la construction du Québec, la CCQ, a retourné hein, au ministère de la Santé publique. Donc, eux autres, ils savent, un être humain, il hein, euh, y, a, y, a, y a son ADN, mais la CCQ, eux autres, là, Maître Michel Sinot, quand il a pris la carte d'assurance maladie de Jacques Normandin, il l'a retourné à la Santé euh, Québec. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que la carte d'ADN, c'est pas la carte d'ADN de, de Jacques Normandin, c'est supposé d'être la carte d'ADN, la carte d'identité, d'un humain naturel, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, qui est baptisé, sans nom de famille. Donc, euh, je vais dire ici... Euh, a été forcé à leur donner euh, donc euh, trois échantillons de ma signature. Ça, je reviens là-dessus. J'ai donc été forcé par la cour, pour mon emprisonnement, à leur donner trois échantillons de ma signature, dont un affidavit refusé par la cour. Et cette cour a finalement fait son choix euh, d'une de mes trois signatures. Ma signature est comme mon ADN. C'est la même chose, comprends-tu? Elle vient de moi. Mon ADN vient de moi. Ma signature vient de moi. Elle ne vient pas de la personnalité juridique qui n'existe pas. Mettez-vous ça dans la tête aussi. Elle vient de moi. Elle ne vient pas d'un choix étranger. Euh, là, elle est venue d'un choix étranger à la cour. Et pour cette raison, j'ai refusé de signer dans l'espace délinquant euh, la formule SJ770 à j'ai refusé de signer dans l'espoir des délinquants ma signature à la place, au nom et pour le compte de la personnalité juridique que je représentais, qui est une propriété intellectuelle de nos deux parlements, celui du Canada et du Québec. Et cette personnalité juridique-là que je représentais, elle m'a été attribuée et elle a été reconnue par le juge François Godbout à Québec dans le dossier 200-22-028-373-041. Donc, j'ai donc été emprisonné après avoir signé par menace, alors que vous savez qu'un code civil interdit, euh, et euh, à déclare nul n'importe quel contrat si le contrat est signé par la menace. Ils m'ont forcé à signer, puis ensuite de ça, ils m'ont emprisonné. Par la menace d'emprisonnement, les deux formulaires SJ770 pour les amendes. Ce sont les administrateurs de la justice à payer maintenant par les greffiers signataires, le formulaire d'amende lj 770 de, de 4 000 pour Jacques Normandin et de 3 500 pour euh, 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Alors que Jacques Normandin, euh, vous savez que Guy Fontaine a dit à la cour que Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, et Jacques Normandin, c'était pareil. Mais le juge Gaëtan Dumas a dit que c'était pas pareil. Il a dit que Jacques-Joseph, euh, Pierre-Antoine Normandin, il n'a pas le droit de représenter Jacques Normandin. Pis les deux étaient là, là la, la, euh, Guy Fontaine qui représentait Justice Canada et Mylène euh, euh, Boisvert qui représentait Justice Québec ils étaient tous les deux là puis ils étaient là quand ils m'ont emprisonné quand ils sont sortis de la salle d'audience de la cour supérieure euh, puis c'est le juge Dumas Gaëtan Dumas qui est dans le dossier de, du lac Mégantic actuellement, qui, a, qui vient de refuser le dictionnaire au jury ben lui il a caviardé il a caviardé euh, le repiquage audio, donc euh, l'enregistrement. Quand euh, j'ai déclaré, je vais m'identifier comme me l'a autorisé le juge Godbout. Mon nom, c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jean-Normandin. Euh, ça, il l'a fait effacer. Il n'avait pas le droit de faire ça. Donc, dans mon dossier à moi, il a fait effacer ça. Puis, dans le dossier du lac mégantique, il vient de refuser le dictionnaire au jury. Donc, euh, c'est beau notre justice ici. hein Donc, euh, c'est pour cela que par ma carte d'identité d'ADN, je les qualifié de voleurs et meurtriers, donc je qualifie nos gouvernements de voleurs et de meurtriers parce qu'ils ont pris ma carte d'ADN qui est ma carte d'identité d'humain, naturel, spirituel et temporel, biologique, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, baptisé Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, puis un nom de famille ne se baptise pas, mettez-vous bien ça dans la tête. Et euh, je me souviens que mon frère Yves Normandin est allé ici euh, au presbytère euh, à Coansville pour demander son son extrait de baptême, pas de naissance mais de baptême parce qu'il n'y a pas de naissance euh, dans la religion, c'est un baptême alors que le, la naissance c'est civil, c'est juridique et euh, quelqu'un qui naît juridique n'est pas humain, sauf au Vietnam je ne sais pas s'ils sont chrétiens catholiques ou quoi que ce soit mais ils sont au-dessus de bien du monde parce que les autres reconnaissent qu'au premier respire d'un enfant vietnamien quand qu il vient au monde il y a un an donc, l'année suivante, il va y avoir deux ans. Alors que nous autres, c'est certain qu'on n'a pas un an, on a un an l'année suivante. On n'est rien dans les neuf euh, dans, dans les mois qui suivent notre naissance, on n'est rien jusqu'à un an. On a dit, ok, il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, mon petit gars. Non, non, il n'y a pas trois mois. Oublie ça, là. Il y a déjà un mois dans le sein de la mère. Tu comprends-tu? C'est technique, c'est tout. Puis, euh... Même si l'enfant est prématuré, il n'est pas obligé d'avoir la date exacte. Ils savent que ça, normalement ça prend tant de jours pour la naissance d'un enfant, et un enfant c'est un humain. Alors que l'article 238 du Code criminel décide à quel moment la justice a décidé qu'un enfant devient un humain. Donc, pour être un adulte, il faut avoir été un enfant. Pour être un enfant, il faut avoir une conception naturelle. La conception naturelle, c'est la fécondité de l'ovule de la mère. C'est le mélange des gamètes ensemble qui fait qu'il euh, va y avoir fécondité à l'intérieur et le bébé va se développer. Ça va être un embryon, ça va devenir un fœtus, puis ça va devenir un enfant. Mais ça, c'est pas reconnu. Dans l'homme, on ne reconnaît pas ça. Et ils reconnaissent euh, la conception naturelle des plantes, des animaux, mais pas des humains. Ça, c'est ici au Québec, au Canada... Et aux États-Unis, c'est pas comme ça, parce qu'aux États-Unis, c'est très mitigé, étant donné que les États-Unis, c'est quand même l'association de pays indépendants, sous un même gouvernement central, alors qu'ici, bien, le Canada, c'est une poubelle, depuis de constitution fédérale qui est correcte, ils ont trompé la reine d'Angleterre, ils m'ont trompé, moi, parce que je suis le gardien des intérêts de la reine d'Angleterre et des intérêts de tous les humains dignes et loyaux sujets qui pratiquent une religion quelconque qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans ou qui que ce soit, c'est des humains. Quand tu as une âme, que tu pratiques une religion, tu es un humain. Et ça, il faut comprendre ça. Sur ce, bonne soirée. Je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Euh, je vais voir. J'espère que vous allez l'accepter et puis que vous allez répondre à ça. C'est un document juridique en vertu de la loi C1.1 du Québec. La loi euh, sur le cadre... Euh, des technologies de l'information, euh, qui ont un plein pouvoir. Puis n'oubliez pas hein, que les juges, en vertu de l'article 3, en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale, ont autorité souveraine absolue, et en vertu de euh, l'arrêté en conseil de 1897, chapitre 53, ok ont le pouvoir absolu au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tous les parlements, au-dessus de tous les gouvernements. Ils peuvent décider n'importe quoi vis-à-vis -vis n'importe qui, en violant n'importe quoi, n'importe qui dans l'exercice de leurs fonctions. Vous comprenez? Ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, euh, on ne peut aller devant les juges. Ça ne donne absolument rien. Celui qui perd, en cours, c'est une victime. Mais il est allé en cours. Donc, à quelque part, il est délinquant parce qu'il est allé devant des bandits. Mais il ne sait pas qu'il est allé devant des bandits, donc il ne peut pas être vraiment délinquant. Et celui qui gagne, c'est un autre délinquant. Parce que lui, peut-être qu'il savait qu'il était devant des bandits, des juges. Alors, regardez tout ce qui se passe, là, ce qui s'est passé, commission Charbonneau, puis euh, tout ce qui se passe ailleurs. Hey, euh, écoute, quand on regarde... là. Euh, la crise du verglas, ça a passé, il y avait des milliards de dollars là-dedans. Ça a passé en cours, ça a traîné. Les gens, là, les victimes, ont eu 54 pierres chaque. Donc, c'est une case de 24 de bière, avec euh, peut-être une case de, de 6 ou de 12. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est rien du monde, ça? Hein? Continuer à payer des impôts. Hein? Alors que moi, je m'en viens avec euh, une taxation de 2% de l'Association canadienne des paiements. Okay. qui rapporterait euh, quasiment trois fois plus que toutes les taxes et impôts collectés dans un an, ici, au Canada, que le gouvernement met dans ses poches. <coughs> Écoutez, on pourrait, ça nous permettrait de rapatrier, de permettre aux gens qui sont riches de ramener toute leur fortune des paradis fiscaux ici, dans les banques canadiennes, même si c'est des voleurs. Au moins, ils pourraient ramener tout euh, leur argent ici, dans les banques canadiennes, puis ça relancerait l'économie partout au Canada. Écoute, Tokyo est plus populeux que tout le Canada au complet. Tokyo. Il y a plus de 36 millions de population à Tokyo. Mais il n'y a pas 3 quatre 4 000 villes. C'est seulement une ville, c'est Tokyo. Il n'y a pas une armée, puis il n'y a pas 56 000, euh, euh, comme ici, là, si on regarde, donc, euh, euh, deux parlements, le Parlement du Québec, le Parlement du Canada, puis il y a les législatures des provinces... Du reste des provinces, des dix provinces et territoires, il hein? euh, y, y a trois territoires qui ont leur gouvernement aussi, seulement pour 36 millions. Il y a plus de chefs qu'il y a d'Indiens. Imaginez-vous tous les corps policiers, ils viennent d'avoir une augmentation de 18 hein? Est-ce que ça aide à l'inflation? C'est normal, le gouvernement a peur de lui, il est tellement voleur, hein? il est obligé de se protéger. Donc, euh, même s'ils doublerait les, les revenus et les salaires, d'une façon ou d'une autre, ils vont aller chercher l'argent quand même euh, en impôt de ces gens-là. Alors que si l'impôt est aboli comme je le propose, c'est dans l'intérêt de tous les policiers, dans l'intérêt de tout le monde, des médecins, des victimes, de, de, de, de, de, de, des patients de la santé tout ça. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Et il euh, y a moyen tout simplement d'assurer des bons services de santé. On a de l'argent, c'est riche ici. Écoute, c'est riche. Le produit euh, intérieur brut mondial cette année est de 154 000 milliards, alors qu'en 2011, les transactions pour, 36 millions, euh, pour 34 340 000 de population au Canada, les transactions représentaient 65 700 000, 65 700 milliards de dollars alors que le produit intérieur brut au, dans le monde actuellement pour 8 milliards de population est de 154 000 milliards. Donc, euh, c'est même pas deux fois toutes les transactions enregistrées ici. Tu sais, euh, nous autres, 65, c'est un petit peu plus que deux fois. Les transactions enregistrées ici, c'est un peu plus que deux fois. Euh, euh, ça se trouve à être deux fois et quart à peu près. Euh, la totalité de, de, de la réserve euh, comment je peux dire, donc du produit euh, intérieur brut mondial qui est de 154 000 milliards. Pour 8 milliards de population, nous autres, on est 36 millions. Écoute, il va commencer à calculer de bonne manière les universités, c'est quoi? C'est une gang de niochons, là est là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Hey, donnez-moi des nouvelles là-dessus. On a besoin de ça, là. Salut! Merci.